Cette thématique porte sur la façon dont on peut motiver les jeunes à passer de l'intérêt pour quelque chose à l'engagement actif à la participation afin d'apprendre et faire quelque chose de concret. Le mot-clé ici est la motivation, ou le moteur qui pousse les jeunes à agir pour atteindre un objectif. Il existe deux types de facteurs de motivation, externes et internes. Les facteurs externes signifient qu'une action implique une récompense, alors que les facteurs internes naissent d'une motivation personnelle, et c'est bien cet aspect-là que l'on souhaite travailler. Ces activités visent à se concentrer sur la compréhension et la maîtrise de la motivation interne ou des actions motivées par des récompenses internes. Il a été prouvé que les facteurs de motivation interne sont au moins aussi puissants que les facteurs externes. Et voici les principales sources de motivation interne. Maîtrise, le sentiment d'être bon dans quelque chose et de s'améliorer et d'améliorer les compétences et les connaissances. Autonomie, le sentiment d'avoir le contrôle sur les principales décisions de sa vie. Appartenance, le sentiment d'avoir des relations étroites avec d'autres êtres humains. But, la connexion à un objectif plus grand que vous. Dans l'espace d'e-learning de DigiArts, vous trouverez six activités développées par les partenaires. Le but est qu'elles soient utilisées par les animateurs, les professeurs ou toute autre personne travaillant avec des jeunes afin de promouvoir et faire naître leur engagement et leur participation. Regardez les activités de ce chapitre et réfléchissez à la façon dont vous pouvez répondre aux problématiques suivantes et faire naître l'engagement et la participation. Comment aider les jeunes à ressentir l'avantage d'améliorer leurs compétences ou leurs aptitudes Comment susciter leur curiosité et comment les aider à ressentir la joie d'apprendre quelque chose de nouveau Pouvez-vous les laisser assumer la responsabilité et prendre des initiatives pour la mise en œuvre des activités Et comment les rendre fiers d'avoir mis en œuvre une activité concrète et de réussir Comment les aider à ressentir le plaisir de faire des choses en groupe avec leurs camarades Comment faire naître un sentiment d'appartenance à un groupe et permettre une meilleure connaissance de chacun Comment aider les jeunes à comprendre leurs valeurs personnelles et comment les aider à avoir le lien avec une cause plus grande Nous vous souhaitons de réussir à permettre aux jeunes de trouver le chemin vers la motivation à chaque activité que vous mettez en œuvre avec les jeunes afin qu'ils puissent participer activement et s'engager.